La diversité des gens que je rencontre. On s'organise comme on souhaite, on a une autonomie euh, complète. Tout ce que je fais, que ce soit de la prospection, des visites, des estimations, euh, c'est toujours un plaisir donc euh, vraiment j'ai rien qui me déplaît. C'est un petit peu l'auberge espagnole, chacun amène ses compétences et euh, il y a une mise en commun, un partage qui est très enrichissant pour chacun des membres. On peut compter sur les gens pour avoir des réponses. On a tout de suite quelqu'un au téléphone quand on a besoin d'un service, le siège répond très vite. Yes <rire> C'est une satisfaction personnelle d'avoir réussi sa mission. Une vente, c'est toujours quelque chose de... qui donne un grand bonheur.